Dans notre monde de taux d'intérêt très bas, nous sommes persuadés que la satisfaction client est moteur de performance financière. En effet, des clients satisfaits sont fidèles, recommandent l'entreprise et sont moins sensibles au prix. Ainsi, ils soutiennent la croissance, les marges et la structure financière des entreprises dont ils sont clients. Dans ce contexte de taux négatifs, inhabituel mais durable, notre approche satisfaction client ROC nous permet d'identifier des émetteurs différents qui ne sont pas forcément suivis par tous les investisseurs, qui ne sont pas forcément notés par les grandes agences mais nous les notons avec notre process interne et qui nous permettent souvent d'avoir une prime de rendement. Le laboratoire pharmaceutique belge UCB en est un bon exemple. Il n'est pas noté par les grandes agences, nous le notons à moins et son obligation 2023 offre une prime de rendement de 1% par rapport à celle de ses concurrents. Alors le fait que euh, la sélection des émetteurs soit faite avec notre approche satisfaction client ROC et que nous les analysions avec cette euh, approche extra financière a fait que le fonds Trostim Optimum est labellisé ISR. En effet, les entreprises concernées par leurs clients sont en général concernées aussi par leurs collaborateurs et par le développement durable. Ainsi, notre approche vous permet de donner du sens à votre épargne. La liquidité devient un sujet pour les investisseurs. Dans notre fonds Trustim Optimum, nous avons un portefeuille très diversifié avec 140 lignes et 90 émetteurs. Aucun émetteur ne dépasse 3% du portefeuille et nous n'investissons pas dans les obligations non cotées ou les placements privés. Durant l'été, le fonds Trustim Optimum a été résilient malgré une forte volatilité sur les marchés actions. Il ressort sur la période en hausse, ce qui conforte sa progression de plus de 3% depuis le début de l'année 2019. Nous avons profité de cette forte volatilité pour renforcer la part action du portefeuille de 5 à 7%. Nous investissons notamment sur des entreprises à fort rendement avec des business models visibles car nous considérons que ce segment du marché action dans un contexte de taux négatif est injustement délaissé par les investisseurs. De plus, il correspond bien à la gestion défensive du fonds Trust Team Optimum. Nous investissons ainsi sur le secteur télécom, avec Deutsche Telekom et Orange, sur l'immobilier avec Clépierre et sur les services, par exemple, avec le Danois ISS. Toutes ces entreprises sont des leaders de leur secteur en termes de satisfaction client. Le Trustim Optimum est un fonds mixte à dominante taux dont euh, l'indicateur ISR se situe à 2 sur une échelle qui va de 1 à 7. Il est géré avec un socle de portefeuille investi en produits de taux à court et moyen terme, globalement investment grade avec un maximum de 20% d'obligations à haut rendement. Il a ensuite deux moteurs euh, de performance. Un sur les convertibles, maximum 10%, et un sur les actions associées avec des ventes de call, pour un maximum de 15% du portefeuille. Ces deux stratégies ont apporté en moyenne une contribution de 0,65% depuis maintenant plus de 10 ans. Cette gestion encadrée permet au fond d'avoir un objectif de volatilité à 5 ans qui se situe autour de 2%. Avec un taux de rendement interne autour de 1%, Trustim Optimum est un bon outil pour la gestion de votre trésorerie à moyen et long terme, pour la partie défensive de vos allocations et aussi comme complément au fonds euro.